Bienvenue sur ce premier live que nous allons faire avec Aurélie euh, Je suis Thierry Soulard, je suis auteur euh, des Mystères du Trône de Fer, un livre paru l'année dernière aux éditions de Filmation, et auteur avec Aurélie Petit que vous voyez sur notre... du Trône de Fer, tome 2, un second livre qui devait paraître cette année et qui a été repoussé de quelques mois euh, à cause de la pandémie, dont on vous parlera au cours de, de ce live. Et ce live sera consacré à George Martin, donc l'auteur du Trône de Fer, et euh, le, le, Trône de Fer, le livre qui a donné la série Game of Thrones, euh, auteur de beaucoup d'autres livres. Et parmi ces autres livres, plusieurs parlent d'écologie ou évoquent des pandémies. Donc, le, cette conférence, ou cette discussion, plutôt, entre moi et Aurélie, sera sur le thème George Martin, pandémie et écologie. Euh, pour me présenter un petit peu plus... Plus largement, donc je suis l'auteur de ce de ce livre dont j'ai parlé, Les Mystères du Trône de Fer, tome 1, Les mots sont vivants. Je suis également nouvelliste, euh, donc euh, vous pouvez trouver des nouvelles dans différents différents ouvrages qui sont, euh, qui sont disponibles un peu partout. Je, je partage les je partage ces ouvrages avec d'autres auteurs et autistes talentueux. Et je suis également romancier, même si pour l'instant, euh, je cherche toujours des, un éditeur pour euh, les, les plus gros textes que j'ai en stock. Je suis également membre de la Garde de, de Nuit euh, et, euh, et modérateur sur le forum de la Garde de Nuit, euh, auquel je participe depuis maintenant 7, 8, 9 ans, comme ça. Donc la Garde de Nuit, euh, Aurélie vous en parlera beaucoup plus dans sa présentation. Euh, donc je vais laisser la parole à Aurélie euh, qui va maintenant parler d'elle-même et euh, de la Garde de Nuit. Eh bien, bonjour à tous. Euh, Ravi d'être là et bon bah merci aux, aux organisateurs également pour pour cette discussion. Alors euh, bon bah, moi je m'appelle Aurélie. Euh, je suis doctorante en histoire et plus particulièrement en histoire ancienne, histoire de la Mésopotamie. Et euh, je suis aussi euh, donc membre de, de la garde de nuit. Euh, je suis vice-présidente et euh, la garde de nuit. donc euh, pour euh, présenter hein, très très rapidement, c'est euh, un site et une association qui est consacrée euh, à Georges Martin, euh, donc, qui est l'auteur du Trône de Fer, hein, que vous connaissez peut-être mieux sous le, le, le nom de Game of Thrones. Et euh, donc voilà, c'est un site qui est autour de, euh, de cet auteur-là, donc du Trône de Fer, mais également autour de ses autres œuvres, puisque Georges Martin est un auteur qui euh, a écrit avant de faire sa saga de fantasy et qui a beaucoup écrit notamment en science-fiction et euh, qui a abordé certaines thématiques dont celle qui nous occupe aujourd'hui qui est euh, qui est l'écologie euh, donc on va peut-être présenter euh, rapidement un, un peu avant euh, bah, le, le, ce dont parle Avilion euh, euh, Tuf hein, puisque c'est euh, le livre dont il sera principalement question. Euh, alors, Avil tuf c'est en fait, ce n'est pas un roman classique, c'est un roman qu'on peut appeler Fix-Up, ou on peut aussi le qualifier d'anthologie. C'est en fait un regroupement de plusieurs nouvelles avec euh, le même personnage comme personnage principal et en fait, on va suivre ces différentes aventures euh, en fonction des... Dans, voilà, au niveau de... de, de, de de tous, enfin, de ces de, de aventures, euh, je m'embrouille, pardon, il euh, y, euh, y a sept nouvelles dans, dans ce roman-là, qui ont été écrites à différentes périodes. Euh, la, la toute première nouvelle est, est écrite en 1976, euh, et la toute dernière, en euh, Et le livre, en fait, est sorti en 1986, donc on a dix euh, années. Euh, la thématique principale c'est un personnage euh, qui s'appelle Avilon Tuf euh, qui est à l'origine un marchand euh, au physique imposant euh, euh, et marquant et euh, il réussit à récupérer un vaisseau aux technologies très avancées et euh, voilà, très, très avancées notamment tout un système de clonage pour euh, créer de nouvelles espèces qui viennent de l'univers euh, entier. Et il va se rendre de planète en planète pour euh, régler, on va dire, des problèmes euh, que chaque planète rencontre et qui sont très souvent euh, liés euh, à des questions écologiques et aux questions de relations entre euh, l'homme et son environnement. Euh, donc voilà, cette, cette nouvelle, euh, bah, Thierry peut-être... Euh, ton impression déjà en général sur euh, ouais. sur ce roman euh. Moi en fait c'est un roman pour l'instant jusqu'à jusqu la semaine dernière j'avais lu que deux nouvelles dedans qui sont qui sont dans uh, Dream Song euh, l'espèce le, d'anthologie géante euh, sur, sur George Martin euh, qui, qui est paru en anglais et en français la rétrospective en français voilà euh, donc euh, qui, qui regroupe différentes nouvelles euh, de, de différentes périodes de la carrière de George Martin que j'avais beaucoup aimé, qui s'utilise très bien de, de façon de façon indépendante, et c'est seulement seulement ce matin que j'ai terminé le roman, du coup qui, qui justement comme tu le disais est ce que les Anglais appellent une fix-up nouvelle. Donc les fix-up nouvelles en fait c'est des c'est des romans bricolés à partir de, de nouvelles. C'est très lié à l'histoire éditoriale qu'il y a derrière derrière ces histoires là, parce que Georges Martin, euh, comme beaucoup d'auteurs de sa génération, a d'abord essayé de vendre des nouvelles à différents, différents magazines, puis pour ensuite euh, entrer sur le, euh, sur le marché des romans. Et une façon d'entrer sur le marché des romans en recyclant des textes qu'il avait, c'est de prendre des nouvelles qu'il avait et de les développer. Donc là, on, euh, il a écrit un début et une fin à, à ce personnage qui, euh, qui l'aimait beaucoup et qui l'aime toujours beaucoup, qui est l'un de dans ses personnages préférés euh, avec euh, si, si on lui demande quel est son, son personnage préféré dans dans le, le trône de fer il va répondre euh, Tyrion Arya des, des, des personnages du trône de fer mais dans ses personnages euh, qu'il aime beaucoup de façon générale sur sa carrière Aviendhave a une place à part et oui comme tu le disais donc en fait il récupère ce qui, qui s'appelle en anglais un skinship je sais pas comment ils le traduit en français vaisseau graine quelque chose comme ça biseau euh, qui en fait est un, euh, est un vaisseau des ingénieurs, du corps d'ingénieurs de, de l'ancienne armée fédérale terrienne et euh, qui, qui est un vaisseau dis, absolument gigantesque euh, par rapport aux standards euh, du monde en qualité et qui, euh, qui a la particularité d'être un vaisseau de guerre qui peut aussi être utilisé pour faire de, de l'écologie. Mais à la base c'est un vaisseau de guerre, c'est-à-dire c'est un vaisseau qui peut lancer des des épidémies sur des planètes entières dévastées des planètes euh, simplement par euh, euh, par les, ces capacités de de bio war de, de guerre biologique mais il peut aussi être utilisé pour, euh, pour faire le bien c'est ce que c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans dans cette euh, dans cet ouvrage c'est que on n'est vraiment pas enfin comme d'habitude chez George Martin on n'est pas dans la simplicité on n'est pas que dans les bons sentiments on est vraiment sur un personnage qui se retrouve avec un pouvoir totalement démesuré qui est à lui tout seul et qui essaye d'en faire le bien, mais qu'est-ce que ça veut dire faire le bien Et quand on se retrouve face à des problématiques de surpopulation, par exemple, il y a, il y a trois nouvelles qui sont une espèce de fil rouge dans, dans, dans le les roman et qui, euh, qui traitent toutes les trois de la surpopulation sur une planète. Comment est-ce qu'on règle un problème absolument insoluble en fait euh, qui, qui est présenté comme un problème de manque de nourriture, pas de surpopulation, mais qui euh, de, de facto est un problème euh, est un problème de surpopulation. Donc dans un premier temps, euh, Avineth amène des, des solutions qui règlent la crise euh, la crise de nourriture, la, la crise alimentaire, avec un certain coût à chaque fois pour euh, pour le, la qualité de vie des habitants, pour euh, la l'écosystème, pour euh, la planète en elle-même et au bout d'un moment ça ça suffit pas et on se retrouve à devoir faire des, des choix cornéliens des, cho des vrais choix politiques et euh, là on retrouve le, le Georges Martin très très doué qui dit que pour tout le monde la la politique c'est jamais parfait la politique c'est jamais un choix entre une bonne et une mauvaise idée entre une bonne et une mauvaise solution c'est ah. toujours faire un choix Et on a derrière des... À, à payer en fonction de ce choix. qui euh, Certains vont trouver que c'est une bonne idée, certains vont trouver que c'est une très très mauvaise idée ce euh, qui est le choix qui a été fait. Alors, je ne sais pas ce que ce que tu en penses, mais euh, c est, c est, comment ça as marqué dans ce roman Moi, en fait, un peu comme toi, j'ai euh, vraiment bien apprécié ce roman. Euh... Je vais trouver certaines faiblesses dans certains schémas qui se qui se répètent, euh, mais globalement c'est vraiment une lecture que j'ai euh, que j'ai beaucoup appréciée. Euh, parmi les choses que j'ai appréciées, euh, alors en dehors de, de l'aspect euh, écologique pour l'instant, c'est euh, d'abord tout, tout toute la richesse et l'imagination qu'il a pour pour créer ces univers, pour créer ces planètes, pour créer surtout euh, les bêtes euh, dont il est question dans ces euh, dans ces, dans ces différentes nouvelles, hein, parce que c'est aussi très tourné, euh, une partie qui est tournée autour de euh, la création d'animaux euh, euh, et de bêtes assez fantastiques. Euh, et donc ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. On a vraiment une grande, grande richesse dans... Ouais, dans, dans ce que Georges Martin aime, hein, on retrouve des kraken, etc. Enfin, beaucoup de choses qu'on retrouve après dans le... Dans le trône de fer, et euh, l'élément aussi que, que j'ai bien aimé, c'est de c'est tout le, le rapport que, que l'humain entretient en fait avec euh, avec la nature, euh, qui est qui est décliné sous différentes façons en fonction de, de ces nouvelles, où euh, on a je, je trouve au départ en fait une notion de d'équilibre et euh, et que les relations entre l'humain et la nature fonctionnent bien quand il y a un certain équilibre et l'humain est souvent présenté comme un déclencheur euh, qui va perturber cet équilibre. C'est ce qu'on a dans, euh, dans certaines de, de ces nouvelles, notamment je pense à la nouvelle euh, qui s'appelle euh, « Les gardiens euh, », qui est une des deux nouvelles qui est dans le recueil euh, rétrospective. Euh, donc l'humain vient euh, voilà, en, en, en conquérant sur une planète. Ça déclenche un, un déséquilibre et... Euh, et voilà, ça, ça, c'est tout le propos de la nouvelle. Mais aussi, euh, au-delà de cette vision parfois un petit peu, euh, un petit peu noire, euh, l'humain est aussi présenté comme, euh, comme une solution, en fait. Et je trouve que c'est un élément qui est, euh, qui est assez porteur d'espoir, c'est que si on arrive à dialoguer, si on arrive surtout à user de la diplomatie, etc. Euh, et à raisonner, euh, il y a des, rien n'est insurmontable. Hein, euh, tuff arrive toujours à trouver une solution, parfois à des, à des prix très élevés, euh, parfois euh, au, au corps défendant de, de des populations qui n'ont pas vraiment le choix, mais euh, mais il y a toujours voilà un espoir une, et, et une solution. Mmh. Euh, au niveau de dialogue, c'est assez amusant d'ailleurs euh, que tu en parles, euh, Il faut dialoguer, mais Avilanteuf est pas forcément un personnage avec lequel on peut beaucoup dialoguer, <rire> dans le sens où euh, c'est un personnage très particulier, euh, C'est pas du tout un héros classique euh, qu'on euh, qu aime, c'est même un personnage qu'on peut rapidement euh, trouver assez détestable, ou en tout cas assez, assez pénible à lire. Moi, j'ai trouvé à ce niveau-là... Euh, euh, par, parfois, c'est assez redondant ce qu'il va raconter, et euh, il y a une espèce d'humour, par sans rire en fait. Le, le personnage, est je, je vais utiliser des mots que, que je ne maîtrise pas parce que je suis pas du tout médecin quoi que ce soit, mais il a une limite autiste on va dire, ou en tout cas c'est probablement comme ça qu'on pourrait le, le voir. Il a, il, il a, il comprend pas le, le second degré ou il fait semblant de ne pas comprendre plutôt le second degré. Il va toujours être au premier degré, il va toujours être très très calme, très Très premier, premier niveau. Dans... Donc déjà, ça en fait un personnage intéressant, assez différent des personnages qu'on peut avoir dans, dans pas mal de nouvelles. Mais c'est aussi un personnage qui, qui s'estime plus compétent et plus intelligent que les autres, et qui, qui souvent va s'estimer, euh, va, va imposer ses solutions, va, va avoir comme des échecs beaucoup d'avance sur les autres, et va mais il va laisser les autres faire leurs erreurs, mais, euh, mais à la fin, c'est lui qui parce qu'il sait qu'à la fin, c'est le dernier mot. Mais en même temps, c'est un personnage qui adore les chats, donc c'est quand même un personnage très sympa. Euh, et ouais, et alors il y a justement sur ce personnage-là de de Aviland, de Tuf, euh, une des inspirations de de George Martin, c'est Sherlock Holmes. En fait, on retrouve un petit peu cet aspect euh, hors du commun, en fait, euh, qui peut être très désagréable. Euh, mais qui, euh, qui marque les esprits par, par sa personnalité, euh, etc. Et, euh, et, et on a aussi bah, tout, tout son aspect euh, euh, végétarien. Il, oui. Alain de Tuf est quelqu'un qui, euh, enfin, qui refuse de manger euh, des animaux, qui euh, fait ses cultures de champignons. Euh, donc voilà, par son mode de vie, par son physique, par sa personnalité, c'est euh, bah, ce que tu dis, hein, c'est vraiment un personnage qui a été créé pour se démarquer de, euh, de pas mal d'autres héros un peu plus classiques euh, et, euh, et qu'il aime les chats. Et ça, c'est aussi un élément euh, qui est assez intéressant. Les chats reviennent toujours de façon récurrente dans, dans Mais... ces nouvelles-là. Euh, les on... chats sont même très importants dans ces nouvelles-là. Ils sont, ils sont essentiels, si c'est même des clés de l'intrigue. De euh, un des chats est notamment euh, pris sur un, un véritable chat qu'a eu Georges Martin, euh, qui apparemment est une petite terreur, hein, qu'il qui a envoyé à l'hôpital un, un jour. Donc, méfiez-vous des chats quand même. <rire> euh, et, euh, et ouais, c'est intéressant de, de, de voir que bah, le, le, le chat étant l'animal qui est... Euh, souvent vu comme mignon, surtout qu'il utilise beaucoup de châteaux hein, dans, son, dans, son, dans ce roman-là, est euh, en très mignon, mais en même temps qu'il peut cacher euh, une arme euh, assez, euh, assez euh, ouais, dangereuse. À ce niveau-là aussi, euh, enfin, tu parles d'armes, d'animaux utilisés comme armes, ça, il, il le fait dans, dans ses nouvelles aussi, il est souvent tough, même si ça ne lui plaît pas de le faire. Il va le faire quand il a besoin de faire ça. Son vaisseau lui permet de cloner des animaux et de, de, les, de, les, de leur faire atteindre tout de suite un âge adulte euh, quand il a besoin. Donc, il peut cloner des animaux absolument terrifiants pour, euh, qui aient été utilisés pour, euh, pour des, des chocs psychologiques dans les guerres ou pour, euh, enfin, voilà, pour, pour euh, si besoin, envoyer... Euh, les, le vaisseau avait, avait la possibilité d'envoyer des, des animaux absolument terrifiants sur des planètes s'il avait besoin. Euh, on va, on va spoiler un petit peu la première nouvelle, mais dans la première nouvelle, il y a un tyrannosaure qui, a, qui arrive dans le vaisseau, quand il La première nouvelle est extrêmement drôle. Et, et chaque nouvelle elle, va, va avoir un ton un petit peu différent. En général, on est sur le roman de façon générale, je le trouve très optimiste et très, très, très hop punk, très, très boot parfois sur, sur certaines nouvelles. Sur la fin, il y, a, il y a un tournant beaucoup plus noir, beaucoup plus beaucoup plus politique beaucoup plus euh, en fait, euh, fait euh, pour dans, ouais engagé enfin pour aller dans la profondeur et pas être justement simplement sur les questions de surface et tout et tout est tout est joli tout va bien Donc qui est vraiment fait pour aller sur euh, bah il y a des questions auxquelles on pourra jamais de bonnes réponses mais la première nouvelle elle est absolument géniale enfin moi moi j'imaginais vraiment en, il, a, il a une écriture super cinématographique euh, sur, euh, sur cette, cette période-là, je trouve, Georges Martin. On sent que c'est aussi euh, plus ou moins la période euh, où, euh, où c'est une écriture euh, pour des séries télé pour Hollywood, euh, pour la marché. Elle travaille avec euh... euh, ce, ce premier Cette première nouvelle, elle est super drôle avec différents personnages qui sont dans le vaisseau gigantesque, qui essayent tous de prendre le pouvoir, enfin de, qui essayent tous de, de, de, de prendre le contrôle du vaisseau. Et euh, le vaisseau répond d'abord euh, par, des, par des maladies et ensuite en, en, en mettant des, des bestioles humaines, enfin des bestioles de la Terre et des bestioles de différents mondes extraterrestres dans les couloirs. Et c'est absolument hilarant. Quoi. Coup, on a une couverture absolument hilarante euh, de, de je ne sais quelle que, que, que émission ouais. euh, de stuff que de, j'adore j'annonce. C'est vraiment une de cette première Alors attends, c'est celle-ci euh, qui, qui doit vraiment dater des années 70, cette couverture, je pense. Euh, Alors, j'arrive, je, qui... je, je... c'est bon. Là. Ça arrive. Euh... Alors, la qualité est moche, évidemment, mais bon, voilà, vous voyez, si vous voulez, vous pouvez la retrouver sur Internet. On a Teuf au milieu et on a autour de lui un tyrannosaure, un gorille, une licorne des chatons, évidemment. Euh... Alors, on est vraiment sur une science-fiction euh, qui, par moment, peut être totalement foutraque et totalement euh, totalement délirante euh, quand, quand George Martin est d'humeur délirante. Voilà. Et, euh, et, ouais, euh, et euh, si euh, après. Vous... Ouais, sur, sur ça, sur cet aspect euh, jeu. Euh, on, a, euh, on retrouve dans cette première nouvelle euh, donc la, celle dont tu parles en fait, qui, est, qui est la première nouvelle, qui est l'introduction euh, c'est une nouvelle qu'il a écrite après euh, les autres qu'il a écrite en, en 86. tu disais qu'elle était très cinématographique et effectivement on est pile dans la période où, là où il y a Hollywood où il, fait ses, euh, où il écrit des, des, des, des scénarios pour, pour des séries euh, hollywoodiennes euh, et, euh, et je trouve on a aussi pas mal de deux thématiques qu'on retrouve un petit peu après dans le dans le Trône de Fer avec tout ce qui est euh, la quête du pouvoir mais effectivement en version bah, assez rigolote euh, et, et, et très dans les mêmes thématiques avec euh, la question de euh, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux prendre ce vaisseau pour faire mon bien, est-ce que je veux prendre ce vaisseau par pur égoïsme pour m'enrichir, etc. Euh, donc on a ces, ces éléments-là qui sont traités de façon euh, de façon assez euh, assez ludique euh, et cette nouvelle elle est aussi très efficace, c'est là où on voit son, son talent de, de noveliste en fait, hein, Martine, c'est qu'en très très peu de, de pages, il arrive à camper, euh, il y a quoi Il y a 7 personnages ouais, pas. Euh, Il arrive à camper sept personnages principaux, chacun avec sa personnalité propre, ses objectifs, etc., pour, pour les faire s'affronter. Les faire euh, et, euh, et découvrir en fait un petit peu tous les euh, tous les, les éléments merveilleux euh, sur ce vaisseau. Euh, et alors, ce que j'ai aussi bien aimé dans, ce, dans cette série de, de nouvelles, c'est euh, montrer que le, aussi la technologie euh, est, est, est vue comme un outil, mais pas forcément comme la solution aux, aux enjeux climatiques, aux enjeux écologiques c'est euh, vraiment un outil en soi-même en soi c'est pas une fin, euh, ça peut aider mais c'est tout l'aspect c'est ce que tu disais, c'est tout l'aspect politique en fait. c'est aux humains de se servir de, de ces outils et euh, d'arriver à en faire quelque chose pour améliorer bah, leurs conditions pour faire face aux problèmes ouais, ouais, et euh... C'est très intéressant, en fait, ce que tu disais ce, sur le pouvoir. Ça, ça, là, on trouve vraiment une constante chez Jean-Martin qui, qui est aussi en compte de faire. C'est que l'Arche, il y a le nom du vaisseau, il s'appelle l'Arche, c'est un vaisseau qui donne un pouvoir immense à celui qui le maîtrise. Et c'est un, une autre des thématiques qu'il y a dans, dans le voyage de Tepha Vilan, c'est que c'est un pouvoir quasiment divin et euh, il y a plein de références donc à l'arche de Noé, à Moïse, à la à, euh, le, le multiplication du travail des poissons, des choses comme ça. C'est euh, un autre fil rouge qu'il y a dans, dans, dans la nouvelle. En fait. C'est quelque chose qui est, qui est pas mal baigné probablement, de ces euh, une ou deux années où il a été prof dans, dans une euh, école catholique. Il a, il a une autre nouvelle qui est, qui est très inspirée de cette époque-là, c'est par la Croix et le Dragon, où euh, il y a un inquisiteur dans l'espace qui euh, qui va traquer les hérétiques à la foi chrétienne. Alors là, on n'est pas sur de la foi chrétienne, mais c'est quand même. Les personnages sont conscients qu'il y a eu la foi chrétienne, que se disent probablement toujours, même si les religions évoquées ne sont pas celles-là, mais elles sont proches, elles sont moins les descendants. Et ce pouvoir que l'arche donne, que le donne, est à peu près tout bien considéré considérer que les dragons donnent au personnage de Game of Thrones du tronc de fer. C'est-à-dire que le dragon dans le tronc de fer, c'est la possibilité d'avoir pour une seule personne un pouvoir quasiment divin seulement de destruction, pour le coup pas de création comme peut l'avoir Aminon Club, mais un seul personnage qui montre un dragon peut détruire une armée, peut détruire un chapeau. Et ça, c'est des thématiques de Jean-Martin vraiment sur le, que fait le pouvoir absolu et eh, qu quand une personne a le pouvoir absolu, est-ce est qu'elle est choisit de l'utiliser ou pas Et ensuite, comment elle va choisir de l'utiliser Et même si elle est pleine de bonnes intentions, même si elle a envie de faire le bien, qu'est-ce que ça veut dire faire le bien, du coup, eh, quand une euh, quand solutie, c'est un dragon, ou là, du coup, quand tu te à des problèmes insolubles, comme, euh, comme certains problèmes écologiques le sont. Donc, euh, donc ça, je trouve ça très très intéressant. Et l'autre chose intéressante euh, aussi, et c'est pour ça que je pensais en lisant la première nouvelle que ça fait une super bonne série, c'est que Georges Martin, dans une note de blog il y a, il y a déjà quelques années, quand, quand on était en plein Game of Thrones, avait parlé d'adapter euh, euh, le voyage de, de Alimenter en série télé. Et personnellement, j'aimerais beaucoup voir ça, et j'aimerais surtout voir comment de, de nouvelles des années 70-80, ce serait quelque chose aujourd'hui d'actuel avec les problématiques les questions perçues actuellement écologiques, donc les, les questions de réchauffement climatique qui sont pas évoquées dans la vie mmh. parce que c'est probablement quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Euh, comment, comment ça serait vu aujourd'hui euh, euh, C'est vraiment un roman qui, qui a une très grosse actualité et qui, remis au bout du jour par le biais d'une série télé, pourrait poser d'excellentes questions et euh, j'aimerais beaucoup voir ça. Alors, vraiment quelque chose de très sympa. Ton vœu sera peut-être exaucé, étant donné mmh. qu'en 2019, euh, Georges Martin a laissé entendre qu'il y avait peut-être quelque chose qui se préparait sur Avilanteuf. Ou mmh. euh, sous la direction de... Euh, enfin, un peu sous la direction. En tout cas, euh, qui est associé au projet, euh, Ti Mikkel, qui est euh, une de ses assistantes qui l'aide aussi à écrire sur le trône de fer et qui est aussi engagé dans House of the Dragon, euh, aussi la, la, le, la série pré-école. Et, euh, et on est d'accord avec toi sur, euh, sur euh, ce, tout ce travail d'adaptation euh, qu'on verra peut-être. Euh, parce que, euh, bah, comme, comme tu disais, on, on a beaucoup de thématiques écologiques qui sont, euh, qui sont assez propres aux années 70 et 80, avec toute la question de, de la surpopulation. On a aussi toute la thématique de la course à l'armement, il euh, y a une nouvelle qui, euh, qui est vraiment centrée sur cette... En 1976, on est après la guerre du Vietnam. On est vraiment pendant la, la guerre froide et dans cette, dans cette ambiance, en fait. Euh, on n'est pas au plus haut hein, de, de, de, cette, de cette guerre froide, enfin de, de cette course aux armements qui a eu lieu quelques années avant. Euh, mais voilà, on est dans ce contexte-là. Et euh, voir ce personnage-là, dans des thématiques euh, donc écologiques, mais beaucoup plus euh, actuelles effectivement autour de la, de la du réchauffement climatique, serait quelque chose de, euh, de vraiment très intéressant. Euh, je sais que euh, sur le trône de fer, il euh, y en a pas mal qui ont fait le rapprochement entre euh, les marcheurs blancs et, euh, et l'arrivée du réchauffement climatique. Alors ça, c'est quelque chose que Georges Martin n'avait pas du tout en tête en fait quand il a écrit euh, cette histoires de, de marcheurs blancs. En fait, c'est, euh, c'est, il a dit ensuite en, en disant en fait c'est beaucoup plus la métaphore de il y a une catastrophe qui arrive et il faut que les humains s'unissent pour trouver une solution. C'est quelque chose qui est aussi très très développé dans euh, dans Avril en tuf en fait. Hein, euh, toujours cet, cet élément de ensemble on est on est plus fort. Euh, mais voilà, on retrouve, enfin en tout cas, les travaux de Georges Martin sont aussi souvent mis en lien avec des, euh, des thématiques euh, écologiques, euh, environnementales, etc. Et ce serait intéressant de, de voir oui, comment c'est euh, adapté aujourd'hui. Parce que ouais, Ce que je trouve aussi intéressant chez, chez Martin, c'est que, bah, comme toujours, c'est jamais monolithique, c'est jamais ou tout noir ou tout blanc. Et la nature, par exemple, n'est pas du tout idéalisée. Euh, on a une nature qui peut euh, s'avérer extrêmement violente et cruelle, comme une nature qui peut s se, enfin, se retrouver belle, etc. Et donc, voilà, revoir ces thématiques-là euh, aujourd'hui, ce, euh, ce serait intéressant. On aura peut-être des nouvelles de, de ce projet-là euh, un peu plus tard. Euh, voilà, on, on, on vous tiendra encore en tout cas. Ah, moi... Moi, en tout cas, je, voilà, pour, pour voir comment c'est mais j'aimerais vraiment beaucoup voir ça. Il y a une fin dans A Ville le, le roman, qui est à mon avis assez proche de ce que je remarque que le faire euh, dans, dans Game of enfin, Thrones, dans le truc de faire, comme s'est mis en signe fin de bout de sa mère euh, », fin de bout d'éjections compliquées. c'est Ville en Toche, euh, c'est euh, ça fait quelque chose avec des, des épisodes très différents, qui, qui vont parfois vers la comédie, parfois vers, vers, vers des, des questions beaucoup plus dures. j'aimerais vraiment voir ça. Et, et en termes d'acteurs, dans, dans la première fois qu'il en avait parlé, au du coup pour pour une adaptation, il avait parlé en fait de l'acteur qui joue Marie dans des of Thrones. J'ai oublié son nom, mais du coup, pour ceux qui voudraient imaginer Avidanteuf dans. Alors normalement, il fait, il fait 2m30 ou 2m50 dans les bouquins. Mais euh, je ne pense pas qu'ils arriveront vraiment à trouver un acteur de 2m50 qui soit, qui soit vraiment, vraiment crédible pour un premier rôle et qui arrive, enfin, ça, ça, ça doit exister. Mais. Euh, le, le, dans, dans l'équivalent monde réel, c'était ça, donc c'était l'acteur joue Baris pour, euh, pour ceux qui voudraient qui, un peu d'imagination à Villanteuve, ça serait ça, vidéo ça, ça serait baris dans un vaisseau spatial euh, avec un pouvoir démesuré, euh, qui peut euh, balancer sur des planètes euh, des pestes, euh, des épidémies, des tyrannosaures ou euh, des, euh, des plantes qui permettent euh, de nourrir toute une population affamée ou euh, de... Euh, de sauver, euh, sauver des gens comme ça par, par, par, euh, par divers méthodes. Euh, Il ouais, faudra voir. Euh, alors, pour, euh, pour placer un peu Evil Cube dans un cadre un peu plus général, c'est un roman qui, euh, qui appartient à l'univers de science-fiction de, de George Martin qui s'appelle « L'univers du monde ». Parce que voilà, hein, Georges Martin n'a pas créé que l'univers du, du Trône du Fer. Euh, son univers de, de donc c'est l'univers des, des mille mondes. Euh, bah, la nouvelle dont tu parlais euh, par la croix et le dragon fait aussi partie de, de cet univers-là. Alors, par contre, contrairement au Trône de Fer, ce n'est pas du tout un univers qui est euh, cohérent et En fait, il y, euh, y a une histoire derrière, etc. Mais ça va plus être des mosaïques d'histoires qui se passent euh, dans des lieux géographiques. de thématiques qui lui sont assez chères, on, on les retrouve assez, euh, assez généralement sur, sur euh, voilà, comment bien faire les choses euh, avec les contraintes. Qui, qui, sont, qui sont les siennes, euh, il y a toute une réflexion bah, sur, sur le pouvoir, sur euh, une fois qu'on a le pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait. Euh, et, euh, enfin, il le développe pas un petit peu moins par la suite, mais euh, effectivement la place de la religion euh, là-dedans là et le, la nouvelle dans Avilanteuf qui, euh, qui euh, s'appelle, je crois, on l'appelait Moïse, en français, qui reprend vraiment oui. euh, un peu parodique. Ouais, de façon un peu parodique euh, ces, ces éléments-là. Euh, donc, voilà, je, en tout cas, je, je vous encourage vraiment à, à lire euh, quelques autres de ces nouvelles euh, qui font partie de cet univers-là. Euh, Par la croix, le dragon était, euh, était sympathique. Euh, oui. Les rois des sables, oui. euh, et les Rois des Sables est une nouvelle d'horreur qui a été énormément ouais. primée, qui a eu plusieurs adaptations dans des, dans des séries télé, dans la quatrième dimension, je crois, dans des choses comme ça. Euh, par La Croix et le Dragon, je crois qu'elle a eu un prix beau ou qu'au moins elle a été nominée dans les prix beaux. elle a eu un prix beau. Voilà, c'est des très bons jouets, des très bonnes œuvres de George Martin, Donc, des nouvelles assez longues, ce qu'ils appellent euh, plus des novellas en anglais, euh, qu On qu'on n'a pas vraiment comme, comme équivalent chez nous, en français, à part euh, par exemple la collection Une heure lumière chez le Bélial, pour ceux qui connaissent. Donc c'est à mi-chemin entre la petite nouvelle de, de 20-30 pages et euh, le, le Gros Romain de 300 pages. Donc on est sur du 100-150 pages souvent, bon, ces choses-là. Et tiens, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur euh, sur l'aspect la, horrifique. Euh, avin Tuf étant un un, un roman bah, fixe, il euh, y a énormément de d'ambiances de, différentes et euh, bah, je trouve que la première nouvelle joue un peu sur ces sur des codes horrifiques. Enfin, de... Ouais, on parle de la série, de, de, une adaptation avec des, des styles d'épisodes mmh. vraiment très, très différents, en fait. Euh, L'olorifique est quelque chose voilà. qui, qui développe voilà. aussi avec euh, d'autres euh, nouvelles. On le Volcrine, euh, qui a été adapté il n'y a pas très longtemps mmh. en série euh, Night Flyers. Alors, la, la, la, la série, pour le coup, est, euh, est très éloignée de la nouvelle d'origine. Euh, mais on retrouve un petit peu cette, cette ambiance d'horreur dans l'espace. Hein, euh... la, la, la nouvelle d'origine, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, maison hantée le euh... dans l'espace, C'est Bah c'est ça. C'est dans voilà, les lignées d'Alien, etc. Quoi, en fait, c'est. Euh, Science-fiction ouais, ouais, horrifique. les bateaux fantômes, les idées comme ça mais euh, la, la fin est un peu, un peu écologique, on va dire, enfin peu, peut-être intéressant, donc, on ne va pas se la fin, quoi, mais la euh, fin se, <rire> se raccroche un petit peu à notre thématique aussi là. Ouais, tout à fait. Euh, pour, je, vais, je vais repartir aussi sur, euh, sur euh, Gamouf, le tour de fer justement, pour parler. Euh, ah, tu, tu parlais tout à l'heure des, des marcheurs blancs, du mur, de l'ivernien, tout ce qui avait été vu, euh, enfin tout ce qui est souvent vu aujourd'hui comme étant une euh, métaphore du réchauffement climatique. Donc euh, là-dessus, c'est ça qui est très intéressant de voir comment on va caler des problématiques euh, sur, euh, sur, sur une métaphore, en fait, sur un, un monstre euh, inventé par un auteur il va être perçu comme la métaphore d'une menace réelle, même a posteriori, parce que mmh. euh, parce que la menace euh, quand, euh, quand l'auteur a écrit ça dans les années 90, il n'avait pas forcément en tête, mais depuis il s'est passé 30 ans et euh, il la, la menace est présente dans tous les esprits. Donc euh, c'est assez marrant de voir comment on va, on va essayer de trouver des, des monstres métaphoriques pour nos craintes réelles et nos dangers réels euh, dans, dans notre monde. Ouais, c'est. Euh, et et, et, voilà, et lui-même euh, lui aussi, je, alors il ne change pas vraiment d'interprétation. Mais, euh, mais voilà, il fait des commentaires aussi sur, euh, sur son œuvre. Alors, de manière générale, il, euh, il dit que son, son œuvre, est pas, euh, dans le trône de fer, n'est pas une métaphore directe euh, d'éléments euh, contemporains, d'éléments précis, mais, euh, mais voilà, Georges Martin étant quelqu'un d'extrêmement engagé hein, politiquement, qui, qui, a, qui a ses idées, il a été, euh, il a été objecteur de conscience pendant le, la, la guerre du Vietnam, il est, euh, il est assez proche de... Euh, de pas mal de, bah, de thématiques d'écologie, de féminisme, etc. Euh, C'est des choses qui, qui, qui retransmet dans son œuvre. Et, euh, et bah, par exemple, euh, on va pouvoir rebondir sur le sujet, sur les sujets des, des épidémies. Euh, ouais. Donc, euh, qui ouais. est un sujet, bon, très très actuel. <rire> euh, et euh, on a, enfin, il l'insère dans son. Euh, plusieurs épidémies. Hein. Alors bon, le trône de fer est un univers qui reprend des, énormément d'inspirations historiques. Euh, pour, pour créer tout son monde, en fait, c'est énormément d'inspirations historiques, notamment des inspirations médiévales, euh, mais pas que. Euh, et les, les euh, notamment euh, la grande épidémie de peste du XIVe siècle lui a servi d'inspiration pour plusieurs de, euh, de ces épidémies qui sont euh, qui, qui apparaissent dans, dans les livres. Euh, et euh, bon, moi, ce que je, enfin, le, le, la façon dont il l'utilise, euh, c'est pour, euh, je trouve, à mon sens, hein, tu me diras, si tu es, si es d'accord avec ça, mais c'est aussi pour montrer que euh, l'humain, qu'il soit riche ou, ou pauvre, etc., reste euh, quelque chose qui peut être fragile par rapport euh, à ces épidémies et à des éléments qu'il peut pas contrôler, il peut pas tout contrôler. Et ça vient casser un petit peu euh, les éléments, enfin euh, la construction inégalitaire de la société qu'il a créée dans le dans le trône de fer. Euh, et donc voilà, et donc c'est une thématique assez assez intéressante de, de, de, que, qui développe qui développe par le biais justement des, des épidémies. Ouais, c'est ça qui est assez marrant d'un point de vue euh, narratif c'est euh, bah, ce que plusieurs personnes disent c'est les humains font leur coup nos plans et euh, les, dieux, euh, les dieux les mettent par terre dans un coup de c'est à dire que euh, euh, Georges Martin il va utiliser souvent les maladies les épidémies alors comme euh, et ça, ça va jamais être gratuit ça va toujours avoir un impact derrière ça va toujours permettre de relancer les choses et de marquer les personnages d'une façon ou d'une autre mais euh, mais il va l'utiliser pour remettre totalement les cartes et pour dire que voilà vous avez beau faire le meilleur plan du monde, vous avez tout prévu, et ben bah, pas de chance, il y a une épidémie qui ravage votre armée et, euh, et ce que vous aviez prévu, bah, tout est par terre, il faut complètement changer vos plans. Donc euh, à ce niveau-là, il, il est aussi très réaliste. en fait et pour euh, il a, il a différentes, euh, différentes maladies déjà dans son monde. Ce pas juste une maladie comme ça qui, qui va venir. Il y a la grise écaille qui, qui, est la, qui, est qui est très probablement la même, mais on voit quelques petites différences quand on est sur, sur les détails. Il y a des épidémies de donc, la grise écaille et l'éprose. C'est une espèce de lèpre. On a des épidémies de grippe, plus ou moins, donc, qui sont des frissons. On va avoir comme ça d'autres maladies qui vont, euh, qui vont revenir de façon plus ou moins régulière dans, dans l'histoire du, du trône de fer. Comme chez nous, on a des épidémies qui reviennent de façon plus ou moins régulière dans, dans, dans, dans notre monde. Euh, il y a la cac qui est très intéressante et très importante dans le, dans le tome 5, parce que justement, elle, elle se répand dans les armées qui assiègent la ville de Myrin, où, où sont des forces de Daenerys de Targaryen. Et ce qui est très très intéressant, une bonne anecdote historique, c'est qu'à la toute fin du tome 5, les, les catapultes qui sont à l'extérieur de la ville commencent à lancer non pas des pierres, mais des corps infectés par la catastrophe pour répandre le, la maladie à l'intérieur de la ville. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'un qu qu camp mongol a fait et euh, qui aurait probablement contribué, ou en tout cas, ça a longtemps été vu comme ça, que, que c'était à cause de ça que la peste noire était arrivée en Europe en 1347. Donc c'était euh, quand John Johnny qui s'appelait, qui était à ce moment-là à la tête de la Horde d'Or, qui faisait le siège d'une ville en Crimée, Et pour, euh, avant, de, avant de lever, lever le camp avec ses armées, parce que, parce que ça ne marchait pas, son siège, et, et parce que justement, son armée était dessinée par la peste, il balance, quelques, il balance des, des corps euh, de l'autre côté, sur, euh, enfin, dans la ville. Donc Comme c'est une ville portuaire, ensuite, euh, via le port, l'épidémie le, se répand un petit peu partout en Méditerranée, jusqu'en jusqu Angleterre. Et euh, l'épidémie de peste, qui avait mis des dizaines d'années à passer euh, de, de la Mongolie intérieure, grosso modo, à la Crimée se retrouve là, en quelques années, partout en Europe, et totalement dispersé grâce grâce au port et aux moyens modernes. Bon, ça, historiquement parlant, euh, c'est probablement pas, pas aussi simple que ça, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est une anecdote qui a été très souvent reprise dans énormément de livres d'histoire populaire, c'est ces livres qu'on aime, et qu'il a très probablement croisé, croisé cette anecdote, et que, comme bon nombre d'anecdotes historiques, en fait, Jean-Martin va, va pour, probablement ou potentiellement la réutiliser. Et à partir, si on imagine que les armées de Daenerys vont quitter Myrim euh, bientôt, à partir de Myrim, en fait, on a possiblement une épidémie de caxangue qui va se répandre à, à Westeros, il arrive à Westeros derrière. Tout comme on a déjà aussi une épidémie de léprose qui arrive probablement, vu qu'on a plusieurs euh, plusieurs foyers de léprose qui arrivent avec différents personnages euh, qui sont à, à Westeros et, et qui viennent, euh, viennent d'endroits qui, euh, qui étaient contaminés par la léprose. Ouais, donc euh, voilà, on voit euh, la nature et pas forcément euh, <rire> l'aspect le plus sympathique euh, voilà, dans, le, dans, dans le trône de fer. Euh, mais ouais, c'est euh, et ça c'est enfin la, la façon dont il utilise les inspirations historiques, hein, comme tu disais, c'est assez symptomatique de ce qui fait euh, de ce qui fait souvent euh, et régulièrement. Ça lui permet bah, de, de, de faire un clin d'œil à, à, au lecteur qui, qui va euh, qui va tout de suite faire le lien. En fait, euh, la caque oh, ça me rappelle tout ce qui est diphtérie, oh, la peste, etc. Donc euh, voilà, ça va l'impliquer peut-être un peu plus dans, dans le récit. Euh, et, euh, donc voilà, et, et, et ça, ça relance ouais, en truc parce que là, on est à la fin du, du tome 5 et, euh, et à peu près tout peut arriver, en fait. Ouais, ce, qui, ce qui peut être intéressant de voir, c'est l'avait prévu des, des choses en rapport avec des députés, c'était mis en place avec la kaksang, sang avec la léprose avec... La, les frissons, euh, il avait, il avait ses propres maladies dans son univers qui avaient un impact sur son intrigue. Mais pour l'instant, c'était plus des mises en place que, que des, mmh. des intrigues totalement, euh, totalement lancées. Est-ce que, est-ce que la période qui vient de finir, euh, qui est toujours euh, exemple, euh, aux États-Unis, ils sont encore, euh, encore plus confinés que nous euh, normalement quoi euh, Qu'est-ce que, en quoi ça va ça va l'influencer ou pas Est-ce que ça, ça va lui faire changer des plans Est-ce que ça va lui donner envie de fouiller encore plus sur certaines questions de certaines questions de euh, d'histoire, comment les gens vivaient au temps de la peste noire ou, euh, Comment ça va se passer ça, ça, ça, ça peut être très intéressant. Moi, quand on a fait nos, euh, les recherches pour notre livre, dans un livre historique sur la guerre de 5 Ans, il y avait justement 2 qui décrivait comment les gens vivaient pendant la peste noire et ce qui était assez marquant, c'était qu'ils vivaient, bah plus ou moins euh, selon des études, de... de, euh, euh, des riches et des pauvres. Euh, elle présente euh, chez Jean-Marie il y a il y, euh, y a des phrases qui vont dire que la maladie euh, euh, la maladie va toucher aussi bien les riches que les pauvres. Mais, dans le même temps, il y a le don rouge qui va se confirmer quand, euh, quand les Christons Donc, euh, le, roi, les puissances royales qui restent enfermées dans le château, dans le palais. Et, euh, bah, il y, a, il y a, des serviteurs qui vont, qui vont faire les courses et qui risquent de tomber malades. Mais on fait, on fait en sorte que le roi et la cour royale ne tombent, ne tombent pas malades. Et bon, là, quand même, il y a un petit peu cette, cette question de, d'épidémie avec, qui a des conséquences différentes, euh, ce, euh, soit riche ou misérable. Donc ça, il est euh, dans, dans, euh, dans feu et sang, en tout cas, le, le dernier roman paru. Et, et du coup, euh, à, à, voir, euh, à voir ce que ça donnera derrière. Moi, en tout cas, ce qui, qui m'a marqué euh, quand on a travaillé sur, sur ce livre qui sortira d'ici quelques, quelques mois, c'est vraiment comment il utilise l'histoire à la fois comme une, une toile de fond. On a euh, ce côté... Euh, moyen âge rêvé qu'on qu a tous plus ou moins euh, dans la tête parce qu'on a vu des films, on a vu des histoires sur le moyen âge et on sait tous un petit peu comment ça se passait sans être, euh, sans être précisément dans, dans, dans la chose et en même temps comment il va utiliser des anecdotes ultra précises euh, du, du moyen âge et euh, les réintégrer dans, euh, de façon déguisée dans un dans son intrigue. Et ça, c'est assez passionnant, en fait. C'est un puissant fond, parfois, j'avais l'impression, mais, mais c'est assez passionnant de voir comment comment bah il connaît très bien son histoire, que ce soit son histoire médiévale, son histoire antique, d'autres périodes qui il va se passionner pour ouais, les, les découvertes, il va se passionner pour, pour les Celtes, il va se passionner pour des choses comme ça, quoi. Et les vikings, beaucoup. Les vikings sont quand même un, une énorme... Enfin, l'histoire viking, ce euh, qu'on appelle le phénomène viking, euh, est une énorme influence. Et, euh, et comment, à partir de, de toutes ces anecdotes, il va faire non pas du roman historique, mais de la fantaisie, c'est-à-dire quelque chose qui réutilise... De la fantaisie historique, quelque chose qui va réutiliser l'histoire, mais dans lequel il est quand même totalement libre de faire ce qu'il veut euh, en termes de scénario, et où il peut même rajouter des dragons... Euh, et, et, et ça ce tome 2 qu'on qu qu fait avec Aurélie il s'applique vraiment à, à essayer de traquer ses influences historiques et de voir comment il utilise l'histoire. Et à ce niveau-là, c'était super intéressant pour moi, qui ne suis pas historien, de travailler avec une doctorante en histoire, pour voir les, les méthodes de travail, la façon, euh, enfin les, les divergences qu'on qu avait parfois, et la façon, euh, dont, la façon bon. dont, dont on a été... Euh, travailler, donc euh, voilà, je ne sais pas si pour toi Aurélie ça a été compliqué de travailler avec moi ou pas, <rire> ça a été un travail très différent de travail d'historienne euh, habituel, mais en tout cas moi j'ai vraiment trouvé que c'était un, tra... un, un travail passionnant à faire. Bah, non, c'est pareil, euh, et puis euh, même la, la, l approche, euh, les approches étant vraiment assez différentes, en fait elles étaient assez... Euh assez complémentaire en fait en voyant parfois j'allais trop dans le détail et euh, bah, <rire> trop dans le détail etc donc euh, non non au niveau de de, de l'ensemble je trouve que c'était assez enrichissant euh, justement de, de, de voir même enfin pour moi organiser les idées etc enfin, je pense que j'aurais jamais pu euh, le faire seul euh, donc voilà ok et en, en conclusion euh, Peut-être, voilà, dire... Euh, bon, désolé déjà pour le, désolé pour le petit problème technique. Euh, euh, oui, bah, du coup, euh, euh, lisez à Villers tuf euh, ou Teuf, ou, ah, je ne sais pas. C'est euh, vraiment un, un, un roman de, de, de science-fiction, euh, science-fiction écologique euh, qui, est, qui, est, qui est très, très intéressant, euh, aussi bien sur les, les, bah, les, les, les thématiques qui étaient au cœur de... de euh, des attentes de, des, des Américains des années 70 et 80, des problématiques écologiques qui, qui, qui étaient développées à ce, ce moment-là. Euh, c'est en plus un roman qui, euh, qui au-delà de ces aspects-là, est vraiment assez agréable à lire, ça se lit, ça se lit rapidement, et, euh, et ça permet d'ouvrir bah, sur tout un univers euh, de styles et de, et de genres différents. Tout à fait. Et en plus, c'est... Il... Et même si euh, la fin va pas être totalement open, c'est-à-dire pas, pas totalement euh, sur l'idée euh, tout va bien dans le meilleur des mondes, mmh. euh, on est sur cette idée d'essayer de faire de, de la science-fiction utopiste, de la science-fiction écologique, que, qui est très à la mode aujourd'hui, mais que, qui est très difficile à écrire parce qu'écrire des, des histoires qui, qui concernent des enjeux écologiques et où les gens vont Vont, vont, à la fin, bien s'en tirer, ou que ça soit pas juste une catastrophe, et le monde est pollué, et les gens essayent de survivre là-dedans. C'est très difficile, en fait. Et, euh, c'est un très bon exemple de, de, de ça, même s'il est un petit peu plus daté, parce que je le présent, 70, 90, je, est présent en 70, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé pour ça. Mmh. Voilà. Voilà. Donc, Donc lisez Georges Martin, allez-y. Voilà. <rire> <rire> lisez -les et venez sur le site de la garde de nuit, on est là, et, euh, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et bonne lecture à vous, et puis bah, au revoir! Mmh. Mmh. Au revoir, et merci! Et merci à vous! Mmh.